J'ai le plaisir de vous annoncer le quatrième baromètre de l'utilisation des médias sociaux dans les entreprises en France, mais pas seulement en France d'ailleurs, en Angleterre, en, en Allemagne, dans le reste du monde, que nous menons euh, encore une fois avec coup de suite, c'est notre quatrième édition. La dernière édition a été un, un succès déjà international. Et d'ailleurs, les résultats ont été repris par Statista. J'ai eu euh, la joie de, de voir cela euh, en cherchant moi-même des statistiques euh, sur euh, Statista et en retrouvant nos chiffres euh, que nous avions euh, publiés en 2018. Alors 2020, euh, 2021 plutôt, nous repostons une, une nouvelle étude qui est aujourd'hui euh, ouverte à tous les euh, marketeurs, euh, les responsables médias sociaux, les utilisateurs et les marketeurs concernés par les médias sociaux en France avec une petite nouveauté cette année car nous allons euh, nous pencher plus précisément sur d'une part euh, le domaine de la publicité sur les médias sociaux qui est quelque chose qu'on n'avait pas étudié euh, les années précédentes et on va pouvoir aussi comparé aux autres pays. Et puis il y a également euh, un chapitre qui est dédié euh, au programme d'ambassadeur de la marque, euh, au programme employé. Donc, tout le reste, après, ce sont des questions euh, qui sont assez standards. Donc le, le, ce baromètre, il est un petit peu différent de, des années précédentes. On a voulu euh, mettre l'accent sur euh, cet aspect euh, publicitaire qui est qui n'est pas forcément d'ailleurs celui sur lequel on insiste habituellement avec tout de suite, hein, on insiste plutôt sur ce qu'on appelle euh, vulgairement et avec notre jargon l'engagement naturel, mais euh, qui est pourtant une, pris une place, euh, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou non, une place indéniable dans, sur le marché, et on veut savoir comment les marques euh, utilisent cette publicité, s'ils l'utilisent et s'ils en sont satisfaits, et comment ils mesurent le ROI, et s'ils sont satisfaits de ce R.O.I. Et donc on voudrait faire un, un, un focus sur ce point qui nous paraît particulièrement important aujourd'hui, en 2021. Et puis après on aura les questions habituelles sur les stratégies médias sociaux que vous connaissez. Bien entendu, si vous répondez à ce questionnaire bah, deux solutions, soit vous êtes concerné, vous êtes dans la cible de ce que nous cherchons, et à ce moment-là, eh vous répondez aux questions. Soit vous êtes intéressé, mais vous n'êtes pas forcément dans la cible, et eh bien ce n'est pas grave, vous rentrez votre adresse email et on vous envoie euh, gentiment et gratuitement le rapport. Donc dans tous les cas, même si vous êtes consultant, venez sur le questionnaire, remplissez le questionnaire avec la partie qui vous concerne, remplissez, mettez votre adresse email et nous vous contacterons, et vous pouvez également... Euh, vous euh, euh, postulez pour euh, le, les focus group qui vont avoir lieu euh, incessamment, le mois prochain en fait, euh, sur le sujet des médias sociaux et de la publicité dans les médias sociaux ainsi que les programmes d'ambassadeurs. Quatrième baromètre de suite, nous comptons sur vous, nous avons besoin de vos réponses.